Voilà, le moment est venu de rendre tout ce que nous avons fait jusque-là bien plus joli, et en utilisant une méthode extrêmement efficace. Vous allez voir. Alors, pour cela, nous allons parler de mise en forme, de présentation, donc nous aurions envie d'aller dans le menu format. Et dans ce menu format, bien nous n'allons pas trouver notre bonheur. En fait, il va falloir aller plutôt dans le menu des styles et même, aller plus loin, aller prendre la commande « Gérer les styles », dont vous voyez qu'elle possède elle aussi un raccourci clavier, que l'on voit mieux lorsque je ne suis pas sur la même ligne, le raccourci étant F11, Frappez la touche F11. 11. Eh bien, c'est ce que je vais faire illico. J'ai donc fermé le menu et je frappe au clavier la touche F11. Voilà. Est apparu à droite de l'écran dans le volet latéral. Peut-être est-il ouvert d'ailleurs chez vous à ce moment-là. Mais chez moi, il était fermé. Il s'ouvre avec quelque chose de différent tout à l'heure. Ce ne sont plus les propriétés de l'élément actif qui sont visibles. Maintenant, ce sont les Style, car nous allons styler notre document. Je vous propose de commencer par styler le titre de niveau 1. Tiens, avez-vous vu que lorsque j'ai cliqué dans le titre de niveau 1, celui-ci s'est activé dans cette zone des styles. Si je clique sur un titre de niveau 2, c'est bien ce titre de niveau 2 qui est activé dans la zone des styles. Revenons au titre de niveau 1. Il est activé et je voudrais maintenant changer sa présentation qui est quand même un peu tristounette, il faut bien le dire. Alors allons-y. Je viens dans la fenêtre des styles et je fais un clic du bouton droit, j'ai bien dit du bouton droit, sur le titre 1. Et là, je vais demander à modifier ce style une fenêtre apparaît avec de très très très nombreuses options. Je vous propose de ne pas les examiner toutes, juste quelques-unes qui pourraient vous être utiles. Par exemple, je voudrais que le titre de mon dépliant soit beaucoup plus grand que ce qu'il n'est actuellement. Alors actuellement, on voit que le, la taille de la police de caractère, si vous êtes dans l'onglet « Police », vérifiez cela, la taille de la police de caractère est de 130%. Ça veut dire quoi 130% de la taille de la police de caractère de base du document. 1,3 fois plus grand que la police de base. Bon, ce n'est pas assez grand à mon goût, je voudrais un peu plus grand. Imaginons que je veuille 165% de la taille de, de, de la police de base. Voilà, 165%. Qu'est-ce que cela donnerait je peux le voir tout de suite. Je peux le voir tout de suite en cliquant sur le bouton « Appliquer ». Et voilà. Mon titre prend effectivement une importance plus grande. Maintenant, il ne tient plus sur une seule ligne, il faut deux lignes. Alors, est-ce que je peux encore faire mieux Oui. Je peux, par exemple, changer euh, la couleur de la police de caractère. Alors, cela se fait où Cela se fait dans l'onglet « effet de caractère, qui est juste à côté du premier. Et je vais sélectionner une couleur de police. Par exemple, rouge. Qu'est-ce que ça donne J'applique Oui, voilà. Alors, euh, le, titre, le titre de mon dépliant, ça serait bien s'il était, euh, était centré. Je vais dans l'onglet Alignement. Je demande qu'il ne soit ni à gauche ni à droite, mais au centre, comme ceci. Qu'est-ce que ça donne J'applique. Parfait. Je voudrais que l'arrière-plan soit d'une certaine couleur. Alors, allons-y. Une couleur qui va bien avec du rouge, mettons un jaune. Voilà. Est-ce que ceci convient ah oui, c'est assez jeudi. Voilà. J'ai assez joué. Je vous laisserai éventuellement choisir d'autres caractéristiques pour la, le titre de niveau 1. Mais je vous ai montré que l'on peut facilement arriver à des choses intéressantes en utilisant les nombreuses options de cette boîte de dialogue. Donc maintenant, je vais confirmer. Mais vous me direz... Pff, tout ça, c'est quand même beaucoup beaucoup de travail pour pas grand-chose. Euh, on aurait très bien pu travailler aussi avec euh, tous les boutons disponibles ici. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, je vais vous montrer, avec les titres de niveau 2, qu'on atteint avec la méthode que je viens de vous montrer, une puissance bien plus grande que ce que l'on pourrait faire avec les boutons de mise en forme disponibles dans le traitement de texte. Donc, je sélectionne maintenant un titre de niveau 2, n'importe lequel. Celui-là ou celui-là, voilà, celui-là. Et je vais opérer la même méthode, utiliser la même méthode que tout à l'heure, avec les titres 1, mais cette fois-ci, titre 2. Donc, clic droit, modifier. Et j'en reviens à la police de caractère, voilà, la police, c'est là. Alors, imaginons que euh, 115% soit insuffisant pour moi, je mets euh, 130% et je veux que les titres de niveau 2 soient, le titre de niveau 2 soit en italique. Alors, je voudrais aussi que le titre soit, euh, mettons, en vert, ce n'est pas d'un excellent goût quand on a déjà du jaune et du rouge dans le document, mais ici, c'est pour la démonstration, donc dans effet de caractère, je veux du vert. Voilà, et je veux que le, le texte de, ma, de mon titre de niveau 2, je veux que le texte soit souligné avec un soulignement double. Voilà. Bien. Alors, voyons voir maintenant ce que cela donne. Mais je vous propose d'aller directement confirmer. OK. Et regardez bien ce qui va se passer. « Oh J'ai demandé que ce titre de Niveau 2 soit mis en forme, et tout à coup, tous les titres de Niveau 2 se mettent en forme. Tous, en une fois. Bien, oh, ce verre n'est pas très joli. Je voudrais le changer. Est-ce que je vais devoir le changer sur chacun des titres de Niveau 2 ?» La réponse est non. Je reviens sur le titre de Niveau 2, clic droit, « Modifier », et je voudrais du bleu à la place de ce vert. Facile. Voilà, ce bleu-là, par exemple. Et je voudrais que la police soit maintenant en caractère gras, pas en italique. Voilà. Je fais OK. Que va-t-il se passer Nous avons tous les titres de niveau 2 qui se mettent dans la couleur que je viens de choisir. Donc, la méthode que je vous propose, c'est ce que j'appellerai la méthode stylée pour mettre en forme les titres. C'est applicable au titre de niveau 3, c'est applicable au corps de texte, c'est applicable à tous les éléments qui figurent dans le document. Je vous laisse mettre en forme vos titres et nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite du travail sur votre dépliant. A tout bientôt